Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog spécial chose qu'on n'a jamais faite à Disneyland Paris et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on est le 8 mars et donc on est la journée internationale des droits des femmes et pour cette journée, Disney Paris a prévu plein d'animations, alors au moment où vous regarderez ce vlog, on est en plein mois d'avril, donc ça date un petit peu, mais c'est parce que je prends de l'avance pour mes vidéos avant Walt Disney World, et donc aujourd'hui, euh, j'attends ma copine Mizirashi qui va faire cette journée avec moi, et je viens de récupérer mon billet pour euh, les, le maquillage du studio Harcourt, alors en fait on va se faire maquiller et prendre en photo à Vidéopolis, et j'ai hâte de faire ça, donc je vais vous emmener dans cette journée avec moi, j'espère que ça vous plaira, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pourquoi vous voulez d'autres vidéos du style On y va C'est ouf Eury Ah je suis choquée C'est trop mignon C'est <rire> bien ça fait une bonne intro la, la, la, la. <rire> Bon bah on t'a retrouvé Bonjour <rire> Voilà euh, Donc du coup on a fait la calèche, qu'est-ce que t'en as pensé C'était trop cool Le cheval il était trop beau Ouais et on était tout devant parce qu'on était les premières à arriver C'est pas là tous les jours, hein. c'est la première fois qu'on le voyait passer Nous, On était plutôt contentes de le faire Yes C'est une bonne expérience faire au moins une fois dans sa vie c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant enfin, On ne sait pas. Hein on sait pas. On va se balader et on va voir ce qu'on n'a jamais fait. Est-ce qu'il y a un truc comme ça qui te tient en tête de que tu n'as euh... pas fait ou pas Franchement... <rire> Franchement, il faut réfléchir quand même. Ouais, Bah, je pense que ça va être niveau personnage surtout. Ouais. Ouais, petit personnage. On va faire des photos. C'est ça. On va voir ce qu'on fait et on vous emmène en tout cas. Ça va encore hein par contre on va avoir quoi là Un petit peu hein, ça mais tu... c'est toi qui va diriger le truc hein, tu sais <rire> bien. Bah c'est toi qui va diriger Dembo meuf hein. Tes bon, dessins. Ouais. ça va Mais tu me fais pas gerber, on est d'accord Si je <rire> vois Mais oui <rire> Bah du coup Miss, n'a jamais fait euh, Dembo donc euh... On va faire Dembo, voilà c'est ça, super as toujours 60 minutes d'attente alors moi, Bah je te là. comprends que tu l'aies jamais fait J'ai jamais eu la foi Mega fail. Dembo, Dembo, ton Dembo en panne donc du coup on va aller faire une photo, en fait il y a Aurore qui pose aujourd'hui au théâtre du château et c'était pour la journée de la femme donc du coup on va aller faire notre photo avec la princesse Aurore, ouais t'as hâte Ouais j'ai super hâte ouais youpi Bon bah en fait la photo avec Aurore c'est une photo de groupe. donc on va <rire> Et on va devoir faire une photo tous ensemble. C'est très étrange, on ne comprend rien. Voilà. Euh... Qui va faire la photo Comment Pourquoi Qu'est-ce qui va se passer De et façon je te dis, ma vie c'est toujours ça. C'est une vie de Est ce fêle. que l'aurore va venir. <rire> On n'a rien <rire> compris Où est la photo Est-ce est qu'on est dessus On ne sait pas Ils nous ont fait un mini spectacle où ils sont arrivés avec les trois fées Quand j'ai vu les trois fées, je me suis dit Ah oh, oui, très bien Et en fait, euh, rien, pas de photo euh, Je pense que la photo va être pas terrible hein, Parce que on regarde, personne ne regarde au même endroit bah, Déjà, il va falloir trouver la photo C'est une petite chasse au trésor déjà Mais bon, à mon avis, elle sera sur euh, les réseaux sociaux de Distance de Paris Si on vous la trouve, on vous met ça dans le vlog hein, Voilà, que... est-ce qu'on nous voit Je ne sais pas, j'espère <rire> est-ce qu'on n'a pas les yeux fermés ça une tronche Franchement ils auraient pu au moins dire 3, 2, 1 tu vois C'est ça Je vais faire visiter à Mizirachi le fort de Frontierland. Voilà Et après on va voir ce qu'on fait Je t'observe en train de wow. visiter meuf Waouh comme c'est fou des escaliers et ouloulou J'ai <rire> peur qu'il y a un mec qui me fasse peur <rire> Il m'a fait un peu. Mais il y a de la musique! Ah là-dedans! Ah! Mais c'était pas prête! <rire> Avec des petits diamants et tout! Ouais, monsieur! Quand ils sont Eureka ça, la découverte de l'or en Californie et puis arrivée vers l'heure, en me Après notre histoire, Avec notre visite de frontière C'est mignon! Faut le faire une fois quoi! On a fait que le début, là C'est la meilleure attraction C'est ça Mais je suis sûre que dans le vlog, il y a des personnes qui ont jamais vu ça de leur vie en plus, en vrai. Hein. Qui l'ont jamais fait à Disney. Ah, fait photo, hein. Tu vois, c'est ce que je te disais, c'est un joli endroit, par contre, pour les photos. Ah, c'est joli. C'est sympa, hein Ouais. Vous voyez, je pense que notre prochaine destination, les gars, c'est le bateau. Il y a un prisonnier Ouais. Il y a un mec. Ah ouais. Voilà. Bah. Mais j'avoue que j'avais pas fait attention à tous ces détails quand j'y avais été la dernière fois. Putain, il fait peur. en même temps, regarde l'autre, il est en train de le prendre. Euh... Enfin, c'est une prise d'otage. Il tire, moi aussi je ferais cette tête-là à sa place. <rire> Donc tu n'as jamais visité le bateau. Non. Voilà. On était tellement nombreux qu'on était juste tous au bord en fait, tu vois. C'est voilà. bien, on va pouvoir découvrir comme ça. Ouais. Parce que moi je connais vraiment pas. Hein. Première fois sur le bateau. Enfin presque. Ils sont là là. Mais ouais, j'avais jamais vu les ânes. C'est complètement ah ouais, fermé ce truc là! Ouais, c'est fermé ça hein, depuis le temps! Bah ouais! c'est drôle de le voir! C'est le ce truc de Pocahontas! Ouais, Mais ouais, c'est fermé depuis type. une éternité! Hein. Ouais. J'ai jamais vu cette aire de jeu, hein. j'ai aucun souvenir d'y avoir déjà joué ou. Tu euh, sais qu'elle est sur l'application, sinon on me paraît, tu, tu vois le nom? Genre, Pocahontas, ouais. Pocahontas, pas fermé depuis super Ah là, il y a le dinosaure que j'avais vu ouais, pendant un mes bien. secrets en fait, on est sur le bateau et on s'est aperçu d'un petit secret. Si vous ne savez pas parce que euh, Miss et moi, on vient de découvrir ça. Il y a un enfant qui conduit en fait le bateau qui est choisi. Et en fait, à la fin, il y a un petit certificat qui lui est remis. Et c'est juste trop mignon en fait. Donc, euh, il est mis dans la cabine et il peut euh, conduire le bateau. Bonjour! C'est impressionnant. Hein. Ils sont en train de tout refaire au niveau du jardin et tout. Ah, ouais, ils ont démonté l'attraction, les gars. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, moi je pense juste que c'est une remise à neuf, hein. je pense ah pas ouais, qu'ils vont changer. ouais, c'est Mais c'est bon, on peut se mais tu ne sais pas si dit ou Je pas. Je pense que ça fait un bruit quand, ça... quand tu réussis. Where? <laughs> Franchement, je les sens pas. Retour et tirer gratuitement sur les jambes. Allons au Wals pour la première fois pour moi. Hop En fait, chaque pièce représente un land. Ah ouais Ouais. Oh, tu vas me faire visiter. hein de frontières fait... C'est trop beau. On peut le dire, je pense. On va dire, ouais, vous êtes tel Land tu vois. Donc là, on est dans le Land Fantasy Land et on est tout seul. Ouais, c'est super bon Il, Il est franchement super proche. La review complète du restaurant sera à découvrir sur le blog de la ville en C'est la première fois que j'entre là, tu vois. Donc première fois à l'arcade bêta pour aller se faire makeuper. Ah, allez on y va Bah du coup ça y est on vient d'aller manger au restaurant Waltz J'ai été plus que moyennement satisfaite mais je vous en dirai plus en détail sur le blog Et là euh, je vais donc à l'activité du studio Harcourt Donc on va se faire maquiller pour euh, la journée de la femme et prendre en photo Donc euh, hâte de voir ce que ça va donner là pour le coup c'est vraiment une première et unique fois Puisque c'est la première fois que Disneyland Paris organise un truc pareil Donc euh, hâte de voir ça en espérant que ce ne sera pas le même fait que tout à l'heure pour la photo de vous. OK. Mettez-moi un truc de profil, ouais comme ça OK, super. Voilà, et je pense sur ce veilleur de Salut. Hello. Hello. On a été faire des photos devant l'ouverture du musée. On à Dembo et en fait on a vu qu'il y avait trop de monde, donc on a 30 minutes de. Voilà, c'est ça. On a laissé tomber. Et là du coup on a autre chose de prévu, donc du coup euh... donc du coup on a parti. est reparti. Qu'est-ce que t'as pensé de la journée Des choses que t'as déjà bah, faites. Franchement, c'était des bonnes. Euh de la part de Différence, de faire genre, euh, le chat et tout ça. Ouais. Ouais. On est euh, de la journée des droits et de la femme. C'est vrai. Voilà. <rire> je suis une Non mais moi-même j'ai fait la, la bêtise. Mais voilà, donc ouais c'était pas mal. Après, euh, c'était pas mal. Juste <rire> pas mal. Je vois c'était pas, exceptionnel. Je pense que ça aurait <rire> pu être mieux organisé en fait, que ce soit au niveau du là de photo de groupe ça c'était juste pas possible ça reste ouais, ça c'était n'importe quoi avec horreur et les faits ouais. je sais pas au moins genre sélectionner genre les 50 premières personnes oui. et faire faire une photo à l'univers ah, surtout qu'on était pas comme ça pour la photo de groupe de hein. très clairement, ouais. Comme ouais. Ça. clairement comme ça clairement. Euh... Je sais pas, sortir plein de personnages féminins sur cette journée là, ça aurait être faire aussi des personnages rares Je faire une photo avec Megara ou Esmeralda, ça aurait été faire partie ouais. euh, Sinon, qu'est-ce qu'on a fait le fond de de Bah moi j'ai pas pu mais que ça c'était drôle Mais euh... ouais, ça vaut pas le coup quoi Ah j'ai Mais ah oui, ouais, le bateau était sympa Franchement, pour, faut le faire au moins une fois C'est ça Ils étaient un petit peu, tu vois, des, des coins que tu vois pas normalement en fait que tu vois pas sur le bateau Ah mais tu l'avais déjà fait sur le bateau Ah non Donc euh... Voilà. Mais au niveau attraction, on n'a rien fait en tout cas parce que bah, Dembo est en panne. On, oui. on a le temps. Oui. On n'est pas à duette. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire si dans les choses que vous avez faites aujourd'hui il y a des choses que vous n'avez pas faites ou ce que vous en avez pensé de votre côté vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis bah, je pense que vous connaissez les hiérarchies mais pour qui vous avez par contre la communauté allez-y et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous